Bonjour, euh, voilà, je euh, bon, je suis de retour hein, euh, comme, euh, comme euh, lors euh, de mes précédentes vidéos hein, que j'ai publiées euh, précédemment, précédemment, voilà, et donc euh, je reviens vers vous pour, euh, comme d'habitude aussi, euh, bon ça c'est bien moi, hein, je veux dire. Euh, euh, je suis libre de, de filmer ce que j'ai envie de, de dire, voilà, tout simplement ce qui me vient à l'esprit, quoi, voilà, et donc les bon les, les divers sujets euh, que je vais vous dire, là, euh, c'est comme tout, hein, c'est, tout le monde se préoccupe euh, sur divers projets de loi qui se met en route ou des choses comme ça mais bon on a beau à changer et à refaire tout le monde les mettre à les mettre au pas donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose je veux dire bon moi je ne suis pas là pour, pour pour en dire euh, vraiment euh, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou non, euh, moi je ne fais aucune euh, amalgame, euh, enfin j'espère, vis-à-vis euh, -vis de, de ce monde, moi je, moi je, je dis que euh, ce qui me vient à l'esprit, je ne cherche pas à dire euh, voilà, vous avez tort, vous avez raison, vous avez. Moi je dis, euh, mais. Ça peut être des suggestions, ça peut être, euh, c'est, ça c'est euh, à tout, à chacun de voir euh, ce qui est le pour et le contre, mais bon, euh, moi je veux dire, c'est euh, comme tout euh, au niveau euh, de la société, euh, qu'est-ce qui est, euh, on dit toujours le pour et le contre, euh, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, euh, qu'est-ce qui... Euh, comment il faut vivre très bien euh, oui. par rapport à, à notre défaut. Oui. On, on, on s'auto-juge, on fait tout pour euh, que, que l'individu oui. euh, euh, soit, soit minoritaire euh, au niveau euh, euh, bassesse, comme on dit, hein, oui. euh, comme euh, plus bas que terre. Euh, tout juger, se dire voilà, euh, moi je dois changer euh, à ce que je sois autrement euh, par rapport au bien de, de l'autre euh, et ainsi de suite. Euh, si, je veux dire, si on, si on ressort dans ce but-là, euh, rien, rien ne, ne paraîtrait... Euh, euh, comment dire, euh, euh, vivre euh, parfaitement par rapport à, à, à l'autre ou, euh, ou à tout, aux yeux de tous. Je veux dire, les, les gens, euh, bon, euh, euh, ils ont beau à critiquer mais euh, euh, on est comme on est, on n'a pas à dire euh, à ce que l'autre soit comme, euh, comme nous on l'est. Euh, moi, c'est un exemple, moi je, ce que je suis moi, je ne euh, vais pas imposer aux autres euh, à être comme moi, non, euh, moi, je, moi je reste comme moi-même, chaque, chaque être a, a, a, a sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, euh, je n'ai pas à dire, euh, toi tu es normal, ou, l'autre il n'est pas il est pas normal il est juste ou il est faux euh, et puis même euh, je veux dire qu'est-ce que vous vouliez dire au niveau euh, des défauts ou des qualités ou des euh, c'est c'est un peu ambigu je veux dire ce, ce, je veux dire on peut par rapport aux défauts des autres, euh, on peut se dire euh, nous c'est notre qualité. c'est enfin, ma ma vision des choses. Je veux dire, moi euh, je veux dire euh, pourquoi euh, faire plaisir aux autres à dire que moi j'ai tellement de défauts par rapport à l'autre. Euh, et si l'autre avait tellement de défauts, moi je, je n'ai pas à dire l'autre il a des défauts par rapport à mes idées, par rapport à mes pensées, l'autre il est ce qu'il est, et c'est tout. Euh, euh, on dit toujours, il faut savoir accepter notre défaut, nos défauts, euh, mais pour moi, euh, défaut et qualité, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire parce que chaque... Euh, chaque être a sa, à sa position, son euh, … ça ne devrait même pas exister, je veux dire, ces mots-là, qualité et défaut, parce que c'est ce, ce qui provoque euh, à ce que les autres euh, humilient, euh, vous souillent, euh, à ce que vous êtes, euh, vous êtes nul, vous êtes… Euh, euh, plus fort, euh, non, on, on devrait même pas euh, euh, se dire ça, je sais pas, euh, pour moi, ces mots-là, ça devrait être exclu, ça devrait être euh, vraiment, euh, c'est abject, parce que euh, la, les gens, ils disent, euh, voilà, il est nul, euh, il doit s'améliorer, mais en quelle qualité on doit s'améliorer, la, la, la personne euh, comme à l'école, à l'école euh, on, on fait tout pour euh, que l'individu s'auto-juge, se dise mince, euh, j'ai fait un défaut, il faut que je, je m'améliore. Euh, ça, c'est parce que les gens ils veulent euh, à ce que euh, ils veulent impliquer euh, les choses aux autres et de façon. Euh, Identique, de façon à ce que tout le monde ait les mêmes opinions, euh, les mêmes objectifs, les mêmes, bon, je veux dire, euh, différents, euh, parce que bon, il y a plusieurs métiers, mais euh, c'est par rapport euh, aux techniques qu'on doit se dire, enfin, euh, qu'on... Peut-être que les gens ils veulent nous apprendre euh, le pour et le contre, les défauts, les qualités. Euh, c'est peut-être technique, c'est tout ce qui est euh, la technologie, tout ce qui est euh, euh, euh, euh, au bien de la société, euh, pour, pour obtenir un métier, pour euh, euh, l'éducation. pour. Euh, mais bon, l'éducation, on a beau être éduqué. Et, les gens ne sont pas forcément euh, aimables. Hein. Les gens, ça se peut, qu'ils disent euh, d'ailleurs euh, d'autres que euh, moi je vaux mieux que les autres. Euh, même l'éducation euh, incite aux, aux gens euh, qui sont peut-être substances, euh, qui ont des, des qualités naturelles euh, à ce qu'ils soient plus euh, comme ça euh, pour, pour essayer de les identifier par rapport euh, à la technique. Euh, moi je, je veux dire, les qualités, les défauts, euh, pour moi euh, ça devrait être euh, banni euh, personnellement parce que euh, c'est là que les gens ils se disent euh, se morfondent, qui commencent à, à se poser des questions, à se dire, oui, mais moi je je vaux pas mieux que l'autre, il faut que je m'améliore, il faut que la personne soit euh, ce qu'il est, il faut qu'il accepte euh, tel qu'il est, naturellement, dans sa profonde personnalité, mais malheureusement, euh, bon, comme je disais euh, précédemment, euh, lors de mes publications euh, vidéo, euh, on est formaté, on est on est déjà euh, depuis euh, enfance, hein, depuis euh, l'âge de 3 ans, euh, bas âge, euh, l'éducation, quoi, tout ce qui s'ensuit, euh, c'est ça qui, qui met un, un dérèglement quelque part. Pardonnez-moi, mais là il euh, y a un y a, y a, y a dérèglement euh, psychologique. Euh, qui, qui incite aussi à, à démoraliser les gens, à s'auto-juger, euh, à se à, à dire euh, « moi je suis nul par rapport à l'autre ». On apprend la nullité euh, déjà en bas âge, parce que même quand on regarde de si près les, les petits enfants, ils s'insultent entre eux, hein, euh, même à, à partir de là, je veux dire, euh, entre camarades, euh, même les collègues de euh, travail, il s'insulte des fois. Bon, moi, je ne veux pas montrer que du négatif, mais en grosso modo, quand, euh, quand je regarde si près, euh, on vit qu'avec ça, euh, l'humiliation, il, euh, il fait tout pour le faire descendre plus bas que terre, euh, je sais pas, enfin, euh, moi j'ai donné mon avis sur ce sujet-là, Maintenant. C'est un peu... <rire> non, enfin, je suis pas là pour... Je suis pas le bon Dieu, hein, Je veux dire, c chacun a ses, ses opinions là-dessus. Euh, mais moi, je n'ai pas euh, à m'auto-juger pour le plaisir des autres. Ça... Euh, euh, moi, je reste comme je suis. Je, euh, je me sens complet euh, par rapport à ma solitude. On dit toujours que ta solitude euh, euh, c'est... c'est démoralisant, euh, c'est lassitude, c'est euh, une... Euh, non. moi Pour moi, non, euh, pour moi, je la vis vraiment très très bien, et si j'avais su euh, rester comme ça auparavant, bien avant, parce que, bon, euh, euh, j'ai eu euh, une vie... Euh, assez très banal hein, auparavant comme tout le monde vit hein, euh, puis ça m'a bousillé ça m'a c'était pas ça ma vie moi je veux dire mon, le fond euh, de ma pers personnalité je, je n'arrivais pas à la retrouver je l'ai retrouvée au moment quand je j'étais face à la nature donc euh, longuement je, J'étais en contact avec ça, quoi. Toujours euh, au, au niveau des montagnes. Euh, ouais, J'adore la montagne, hein, ça c'est incontestable la montagne est euh, guérissable. Je veux dire c'est quelque chose de euh, très forte C'est. C'est on peut pas le décrire. C'est voilà, c'est vraiment.. Euh, c'est une créature euh, vraiment euh, voilà c'est euh, c'est à qui compter quoi on, moi je, je compte que euh, envers la nature c'est comme ça va pas euh, enfin c'est rare hein, maintenant euh, euh, je veux dire euh, bon je, on vit euh, chaque euh, chacun euh, pour de la société, euh, on doit subvenir euh, plusieurs choses, euh, se battre constamment, euh, mais c'est bien, moi je veux dire, euh, je la vis vraiment, vraiment très bien, je suis fière de ma solitude. voilà. Et sinon, euh, par rapport euh, à d'autres sujets, c'est en ce qui concerne les, les réseaux sociaux, moi bon, c'est euh, là, il y a maintenant le nouveau règlement, à partir du 25 mai, là, euh, tout va changer à cause de ce qui s'est passé euh, sur Facebook et tout ça. Mais bon, euh, comme je disais euh, auparavant, euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça fait depuis 2006 que je suis euh, abonné, quoi. Hein. Bon, ben, euh, depuis à la fois là, après... Euh, je me suis lancée pour euh, aller sur MySpace, euh, Facebook, Twitter, euh, j'ai fait un peu tout, quoi. Est, et, et très sincèrement, euh, là-dessus, je n'ai jamais eu de problème euh, personnellement, jamais euh, de, euh, comment on dit, les virus, euh, les roms les, les gens qui... Et, qui se sert de votre compte, euh, de vos photos, vidéos, euh, pour les publier dans le d'autres, euh, ils se font croire pour, pour dire que c'est vous, et finalement ce n'est pas vous, pour euh, euh, souiller euh, vos amis, moi j'ai jamais eu ça, quoi, je veux dire, euh, c'est un peu, bon, là, euh, comme je disais, euh, d'autres sujets, euh, sur les réseaux sociaux, hein, mais, concernant concerne toujours sur les réseaux sociaux. Euh, par rapport à bon un euh, nouveau règlement, là, j'avais lu quelque part, sur le règlement qu'on pouvait faire euh, plusieurs comptes à la fois. C'est vrai, ça me... ça, ça me met en perplexité par rapport à... Euh, je trouve que ce système-là, c'est un... C'est faux, euh, déjà, euh, ça falsifie notre personnalité, notre vrai personnel euh, en soi, euh, parce que moi je voulais mettre, enfin je veux mettre, euh, je veux rester dans cette base-là, un compte unique où il y a euh, les artistes euh, que j'aime, euh, ce que je suis, ceux que, qui me suivent, ceux qui, je voulais mettre que euh, dans un seul dans un seul compte plutôt que d'avoir un compte artistique, un compte euh, euh, blog, un compte euh, dans diverses comptes de Twitter. Ça va me faire des, des vingtaines de comptes de Twitter euh, sur diverses euh, qui nous autorisent de faire plusieurs pseudos moi Je veux dire, euh, on sait même pas à qui dialoguer, euh, on est appétit, quoi. je veux dire, euh, non, moi je reste dans, dans ce système-là, dans, ce système -là, dans le, le compte unique, où je mets tout, euh, le tout, même si je, si je surprends euh, pas mal de, de personnages, c'est les gens qui sont libres de voir mon profil ou pas. Quoi. Euh, moi, j'ouvre publiquement mon profil, c'est à eux euh, d'en de, aviser. Euh, moi, je n'interpose pas, hein, sur mes, euh, moi je laisse euh, mes, tous mes propos euh, et mes photos et tout ça, vidéo, euh, tout ce que j'ai publié jusqu'à maintenant. Euh, J'en je, je, fais qu'un compte unique. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'avoir euh, des vingtaines de comptes. Ça va me servir à quoi Alors, Rien du tout, hein, finalement. Hein. Euh, les gens déjà, euh, je risque de falsifier les gens. Euh, sur un autre pseudo, euh, par exemple sur les infos, euh, l'autre artistique, je vais pas m'appeler toujours euh, Goddess. Euh, dans tous mes comptes. Il faut un compte différent, les, les noms, les pseudos euh, différents. Non, moi je reste sur mon vrai prénom et voilà quoi. Je, je n'ai pas à faire plusieurs comptes. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, Mais bon, moi je, je sais que je prendrai pas des comptes euh, euh, divers euh, sujets si ce sujet ne ne me correspond pas, ou je ne suis pas intéressée, ou euh, des choses comme ça, moi je mets pas, je choisis pas ça, moi je choisis que des comptes uniques, euh... voilà quoi, je, je ne fais pas euh, de, de ces choses-là, parce que déjà je risque de tromper en ma personne même, euh... Et même, moi, je reste sur, euh, sur euh, ce que j'ai euh, mis euh, jusqu'au début, quoi, voilà, quoi, tout ce qui est, euh, tous mes débuts, voilà, je, je reste comme ça, et puis les gens sont libres ou pas de, de me regarder ou de voir euh, ce qu'il y a sur mes, sur mes propos, ce qui, ils sont libres, quoi, je veux dire, euh, je, je, moi, euh, comme je le redis, je ne n'oblige personne à, à inviter euh, des gens, moi je n'invite pas. Déjà, je n'invite pas, c'est les gens qui sont libres de venir, mais c'est les bienvenus, hein. vous êtes vraiment les bienvenus. Et ça, me j'en suis ravie quoi. Je veux dire, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de gens qui me suivent et verra bien, hein. je veux dire, je suis pas là pour avoir du succès, je suis pas, je suis pas une superstar, hein. <rire> faut pas s'effleurer. Moi, hein. je, je, j'ai toujours euh, euh, écrit mes propos comme euh, tout, tout, naturellement. Et les gens sont venus, euh, ils sont partis. Hein. Il y en a qui partent, ils sont libres. Mais bon, euh, ceux qui partent, ils reviennent. Après, ils repartent. Après, ils reviennent. C'est un peu... Euh, Soit, soit ils viennent, soit ils ne viennent plus, euh, euh, voilà, moi moi, j'oblige pas les gens à venir parce que euh, je veux pas être euh, euh, le chef d'un clan à dire euh, voilà, je euh, vais faire comme ça, selon... non, moi j'écris mes propos et libre à chacun de voir ce qu'il veut, moi je suis pas là pour dire, euh, euh, pour, euh, pour faire du des attentats ou des choses comme ça. Moi, je moi je dis les choses telles quelles, ce qui me vient à l'esprit, euh, euh, comme je disais auparavant, euh, c'est sans, sans analyser de ce qui s'est passé euh, au niveau euh, précédemment, là, des infos actuelles. Moi, je veux pas euh, je le dis comme euh, si vous me voyez en vrai, euh, et puis que je discute euh, comme ça avec vous, euh, comme ça, euh, euh, réellement. Euh, tout simplement, je ne fais pas de, euh, je n'ai aucune technique là-dessus. Euh, je ne veux pas euh, non plus être, euh, à dire des choses que je, je dis par exemple, mais je ne pense pas. Euh, non, moi je dis les choses euh, comme je le suis personnellement et sans aller chercher plus loin quoi moi je je veux pas euh, même comme je disais auparavant je veux pas faire de bataille euh, euh, euh, ou faire une rivalité euh, contre les autres euh, à dire euh, moi j'ai raison et d'autres ils ont tort euh, non euh, voilà les gens ils sont libres ou pas de venir et euh, soyez les bienvenus hein puis voilà quoi et sinon euh, quoi vous dire de plus euh, rien d'autre <rire> à part que je vais très bien hein, je suis de retour c'est pas pour rien je vais très bien et puis euh, tout se passe bien quoi dans mon monde quoi euh, euh, j'ai rien de spécifique à à dire quoi voilà, et bien le bonjour à tout le monde, hein, euh, de tout euh, le, le monde entier, euh, les quatre coins du monde, quoi, hein, voilà, qui veulent me regarder, hein, euh, voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser, puis euh, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end, ou, ou voilà, plein de bonnes choses, et bonne semaine. Allez, à bientôt. Au revoir.